Bon, a priori ça vous a plu C'est tout Je tiens à préciser que dans la troupe, il y en a un qui pratique seulement depuis deux mois. Donc faites un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît